C'est ya 35 on se retrouve donc pour Kill The à 13 en solo avec 48 personnes sur TS environ et 48 personnes sur le serveur aussi Avec un bloc de terre ici, mais absolument je l'ai défoncé euh, Du coup, et voilà, et il y a tout le monde qui dit salut dans le chat, bonjour à tous Par contre, évitez de déconnecter, bon là il y en a qui se fait piquer sa place bon, C'est pas grave, euh, du coup, euh... Je rappelle vite fait les règles, donc pas de nether, ça sert à rien de faire un portail, quand vous allez aller dedans, ça veut vous dire vous pouvez pas aller dans le nether, du coup ça sert à rien d'en faire un, ça serait une perte de temps, euh, du coup il n'y a pas de potions. Euh, le mode Kotlin, donc dès que vous tuez de la bouffe, vous, elle est cuite directement, et dès que vous minez menez, vous en fait vous n'avez pas besoin de, de, de four, évitez de flouder les gars s'il vous plaît. Euh, Pomme shit interdite, faire play obligatoire, vous êtes banni à votre mort, euh, 3, map, la map fait 3000 par 3000 et commence à réduire au bout d'une heure vingt. Euh, le minage opti est interdit sauf pour trouver une mine et euh, il n'y a pas de pvp le jour 1. Donc, à partir de 20 minutes, le pvp est activé et ça va commencer euh, à fighter. Voilà, c'est bon, euh, je vais pouvoir lancer la game. Je fais une petite édition.